fait 4,16625%. C'est marrant, parce que d'ailleurs, si tu, avais dit, tu avais dit le tiers de la moitié du quart, là, ça aurait fait 3,75375%. Et curieusement, si tu avais dit la moitié du quart du tiers, là, tu es retombé sur 4,16625%. Alors, en revanche, si tu avais dit la moitié du tiers du quart, là, tu retombais encore sur 3,75 375 Comme quoi... Alors, la moitié du tiers du quart de quelque chose, de x. Combien ça fait En pourcentage. Est-ce que José a raison Calculer. Et on va voir. 1 demi fois 1 tiers fois 1 quart égale 1 sur 24. On va diviser 1 par 24 pour trouver le pourcentage en question. 24 en 1, 0 fois. En 10, encore 0 fois. En 100, 4 fois. 4 fois 24, 96. Il reste 4. Je son 0. 24, 40, une fois. Une fois 24. Il reste 16. 0. 6 fois. 6 fois 4, 24. 4 et 2. 6 fois 2, 2. 12. Plus 2, 14. Il reste 16. De nouveau 0. Et rebolote. Donc, le résultat, c'est ça. Bien sûr, ce nombre s'écrit aussi 4,16666%. Je rappelle que ça, c'est égal à 4,16666, etc., divisé par 100. La virgule se déplace de deux crans. Et cette écriture, c'est rien d'autre que ça 4,16666 etc pour cent. autrement dit 4,1666 et des poussières alors est-ce que je vous ai raison ou pas je vous laisse décider